Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais, je vais commenter les derniers messages de Holy Love, du sanctuaire Holy Love, euh, les seuls en lesquels j'ai totale confiance sur Internet. Donc le message du 9 janvier. Donc je vais vous le lire, je vais vous le traduire. Une fois de plus, je, Maureen, donc c'est Maureen Sweeney Kyle, c'est la, la, la, la voyante en fait, la prophétesse, celle qui entend, euh, je pense, des locutions intérieures, des locutions internes, c'est-à-dire qu'elle entend la voix, euh, euh, alors ça peut être la Vierge Marie, le Jésus, la, euh, donc Dieu ou Dieu le Père en l'occurrence, euh, elle les entend en, en elle-même. Donc je, Maureen, vois une grande flamme que j'ai appris à connaître comme étant le cœur de Dieu le Père. Il dit, donc Dieu le Père, « Enfant, ne soyez pas déroutés. Moi seul connais le temps de... pour l'illumination des consciences. » Alors c'est l'autre nom pour l'avertissement, en fait. Euh, euh, voilà, donc l'avertissement des consciences, je vais, je vais rappeler euh, ce que c'est, c'est euh, « Nous allons tous sortir... » de notre corps, donc notre âme va rentrer dans l'éternité et nous allons su subir un mini jugement euh, devant le Christ et nous allons voir notre vie euh, à la lumière de, de la vérité de Dieu et nous allons euh, effectivement euh, euh, voir où nous ont mérité euh, toutes nos œuvres, toutes nos toutes nos actions. Donc euh, certains vont vivre l'enfer, certains vont vivre un certain niveau de degré du purgatoire. Certains vont voir le ciel mais je pense qu'ils vont être très très peu euh, à, à connaître l'expérience du ciel. Et voilà, et il faudra pas euh, il faudra enfin il est bon que vous ayez conscience de, de ça parce que donc le temps va s'arrêter mais euh, le problème c'est que euh, les médias euh, jouent contre nous. Les médias vont dire attention ce n'est pas de Dieu, c'est euh, l'antéchrist va dire que ça vient de lui. Donc euh, il faut quand même être au courant que euh, l'avertissement est le, la, le, un grand acte de miséricorde de Dieu avant les tribulations de la fin des temps, avant la prise de pouvoir de l'antéchrist. Et cet avertissement, euh, vraiment, euh, sert à convertir l'humanité avant... Euh, avant euh, une, un temps de très dure épreuve qui va mettre euh, vraiment à rude épreuve notre foi, et je crois qu'il va falloir être vraiment prêt à mourir en martyr, euh, parce que l'antéchrist euh, euh, va persécuter les chrétiens, et euh, ce sera comme au premier temps de l'Empire romain, où les chrétiens étaient persécutés par les, par les empereurs romains, il va falloir être euh, fort dans la foi avec la grâce de Dieu. Donc, euh, voilà, je suis le seul à connaître le temps pour l'avertissement, et aussi euh, la prise de pouvoir de l'antéchrist et tous les autres événements. Effectivement, donc, euh, euh, l'antéchrist doit prendre le pouvoir. L'antéchrist n'est pas un esprit, l'antéchrist sera un homme, un homme qui sera prodigieux, c'est-à-dire qu'il pourra faire des miracles, euh, il aura vraiment une vraie puissance euh, de séduction. Euh, donc, le jour et l'heure de ces événements n'ont jamais été euh, révélés à un messager. Euh, à enfin, Personne ne connaît le temps et l'heure, c'est d'ailleurs euh, euh, un mot de l'évangile, « nul ne connaît le temps et l'heure ». Alors c'est vrai que moi j'avais euh, avancé la, la, la date de, deux, de 2029 pour, euh, pour l'avertissement, la, pour parce qu'en fait euh, il, il y a un astéroïde qui se balade, <rire> qui se balade euh, dans, dans, dans, dans l'univers, et, et Apophis, euh, va, va euh, apparaître près de la Terre en 2029 et va percuter la Terre, vraisemblablement, en 2036. Et Il y, un, y, y a un délai de 7 ans entre ces, entre ces deux événements et 7 ans, ça peut, être, euh, ça peut être le temps des tribulations, le temps de la grande tribulation, euh, comme le pensent les, les prophètes protestants. Euh, alors 2029, ça peut paraître très très tard. Et moi-même, ça me paraît euh, très tard. Mais je, enfin, moi, j'ai envie de dire que plus l'avertissement sera éloigné dans le temps, et mieux ce sera. Parce que, de manière tout à fait égoïste, je pense que j'aurais euh, mieux le temps de servir le Seigneur. Mais après tout, j'en sais rien. Mais avoir les autres prophètes. Euh... On sent que c'est quand même que, que, que tout ça est pour très bientôt. Hein. Et si Dieu le Père prend, le, prend la peine de, de nous dire ça, euh, maintenant, c'est peut-être aussi euh, que les événements sont bien plus proches qu'on ne le croit. Et pourquoi pas euh, au message de. Oui, c'était le message déjà du 30, du 30 décembre. C'est sur une autre page, mais. Euh, euh, Dieu, Dieu le Père sur, sur euh, ce site Holy Love, Saint Amour euh, nous laissait entendre que 2019 peut être une année euh, décisive voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce message euh, donc l'avertissement euh, l'illumination des consciences ce sera un baptême de vérité euh, alors c'est très rare que, que ce site euh, parle de, de, cet, de cet événement, mais c'est pour ça que je prends la peine de, de faire une vidéo. C'est que, euh, que euh, l'illumination des consciences, autrement dit l'avertissement, le warning aussi, c'est un autre nom un autre terme anglais pour ce même événement, et bien une réalité telle que prophétisée par la Sainte Vierge à Garabandal euh, dans, dans, au début des années 60, euh, dans un village espagnol, euh, donc euh, au début du enfin les messages ont duré pendant tout le Concile Vatican II. enfin euh, même si c'est pas reconnu par l'église, ces, ces apparitions de Gabandal, euh, force est de constater que euh, ce qui est prédit, donc euh, un avertissement, un grand miracle et, euh, et un châtiment de Dieu euh, arrivera très prochainement. Alors après je voulais juste euh, donc c'est sur le message de ce jour d'ailleurs du, du 10 janvier euh, Je voulais juste souligner euh, attirer votre attention sur une phrase très importante C'est donc toujours Dieu le Père qui dit euh, le plus pur euh, le, Enfin plus vous, plus pur est le Saint Amour dans vos dans votre cœur la plus haute place vous aurez au, dans, dans le ciel, au paradis c'est à dire, alors Holy Love il faut quand même définir un peu euh, le Saint Amour en gros c'est les dix commandements c'est à dire que plus vous vous rapprocherez des, des dix commandements dans vos œuvres, plus vous aurez intégré les dix commandements plus vous les vivrez plus vous les incarnerez et euh, la plus haute Place sera pour vous euh, au ciel, c'est-à-dire que euh, bon, euh, de manière proverbiale, on, on dit euh, le septième ciel, donc peut-être qu'il y a sept niveaux au ciel. Saint Paul a été élevé au troisième ciel, donc déjà on est sûr qu'il y a au moins trois trois niveaux de trois, trois degrés au ciel. Après, de manière théologique, on peut dire que euh, il y a 9 degrés. Euh, Degrés au ciel parce qu'il y a neuf coeurs angéliques, le plus haut étant les, les séraphins, après juste en dessous, c'est les chérubins, euh, et les anges étant le, le, le, le degré euh, le neuvième degré, euh, enfin le degré inférieur du ciel. Donc voilà, c'est important, parce que je, j im, enfin, moi je prie souvent euh, Dieu de, de, de m'élever au plus haut des cieux, parce que c'est un peu le but euh, de l'existence. Le but de l'existence, c'est d'aller au plus haut des cieux, il faut le savoir. Nous sommes nés pour le ciel, nous sommes nés nous sommes destinés à la sainteté. Dieu nous dit, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Il faut donc euh, essayer d'être le plus saint possible, et c'est tout à fait euh, faisable, hein. chacun son... À, sa, à son chemin de vie, chacun euh, à son chemin de sainteté euh, moi je, je ne peux pas euh, dire quelle est votre voie à votre place je ne vous connais pas euh, bon peut-être que je parlerai du mien euh, je, je, je suis assez pudique donc c'est pour ça que ça fait un an et demi que je fais des vidéos mais j'ai jamais vraiment parlé de mon chemin de sainteté mais je ne sais pas, je me sens pas vraiment poussé à le faire mais après tout, pourquoi pas Je, je ne sais pas. j'y je, je, réfléchirai. Donc nous sommes tous appelés à la sainteté, et donc je, je veux être, je veux aller, au, je veux finir au plus haut des au plus haut des cieux avec Jésus, avec Marie. Euh, voilà. Euh, je ne veux pas avoir euh, raté ma vie. Parce que rater sa vie, c'est pas avoir une Rolex ou c'est pas ne pas avoir une Rolex ou je sais pas quoi. Hein. Rater sa vie, c'est euh, rater la place qui nous, qu nous est promis euh, au ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.